Il y a bien des fantômes qui semblent hanter notre monde. Laissez-moi vous raconter certaines histoires de hantises qui sont pour le moins troublantes. En mai 1979, Monsieur et Madame Bérini emménagent avec leurs deux enfants dans une maison de Nouvelle-Angleterre, sur la côte Est des États-Unis. Cette maison avait vu grandir le père de M. Bérini. À peine installés, ils entendirent une voix d'enfant appelée dans la nuit. « Maman, maman, c'est Serena !» Les Bérini ne connaissaient pas de Serena, mais le père de M. Bérini, mis au courant, se souvint que sa sœur Serena était morte dans cette maison à l'âge de 5 ans. En l'espace de 6 mois, les Bérini entendent six fois cet appel. À trois reprises, l'appel précéda un accident ou un drame familial. Par exemple, au lendemain d'un de ces appels, la fille des Bérini souffrit d'un arrêt cardiaque au cours d'une ablation des amygdales. Puis les appels de Serena se turent. Mais une apparition leur succéda. Le 19 mars 1980, Madame Bérini s'éveilla dans la nuit. Elle se leva et vit dans le couloir un garçonnet de 8 ou 9 ans, qui déambulait sans bruit, vêtu de blanc, de la tête aux pieds. Il allait et venait, dit-elle aux enquêteurs par la suite. C'était une scène étonnamment paisible. Je n'avais pas peur du tout. Il dut rester là deux heures à passer et à repasser devant la porte. La nuit suivante, le petit fantôme revint, mais cette fois, il s'adressa à Madame Bérini. Où vont les gens qui sont seuls » t il Je ne sais pas où aller. Elle en parla alors à son mari, qui songea aussitôt à Giorgio un frère de son père qui était décédé à l'âge de 8 ans. Giorgio avait été enterré dans son costume de premier communion, tout en blanc donc. Quelques jours plus tard, M. Berini, à son tour, vit Giorgio. Le garçon essayait de soulever un tapis sur le palier de l'étage. Le petit fantôme disparut, M. Berini déplaça le tapis et découvrit un médaillon entre deux lattes du plancher. Au cours des deux mois suivants, Giorgio apparut deux à trois fois par semaine tantôt à Madame Bérini, tantôt à son mari. Il leur adressa la parole à de nombreuses reprises. Un jour, il dit à Monsieur Bérini, « Il n'y a que mon grand frère qui pourrait m'aider. » Une autre fois, il parla de Carlos, son frère jumeau toujours en vie, qui habitait un autre quartier de la même ville. Le fantôme de Giorgio accusait Carlos d'avoir pris quelque chose chez les Bérini. Lorsque Madame Bérini parla du fantôme au prêtre de sa paroisse, vers mi-mai, ce dernier lui conseilla de ne pas y prêter attention. Lors de l'apparition suivante, le 27 mai, Madame Bérini prétexta de ne pas voir le fantôme. Par mesure de représailles, sans doute, Giorgio fit claquer vingt fois de suite la porte d'un placard. Quelques jours plus tard, comme les Bérini feignaient à nouveau de ne pas le voir, Madame Bérini sentit qu'on lui arrachait des mains un paquet de macaroni qu'elle tenait. Le contenu se renversa sur le carrelage. Le 3 juin, deux prêtres d'une autre paroisse acceptèrent de bénir la maison. Mais dès la nuit suivante, le fantôme de Giorgio était de retour. Pour finir, Monsieur Bérini, sur les conseils d'un quatrième prêtre, enjoignit le fantôme de quitter les lieux au nom du Christ. Giorgio cessa ses visites. Mais le 5 juin, un autre fantôme fit son apparition, et se manifesta pendant quelques nuits, et assez tard. C'était la silhouette d'un bossu, vêtu d'une vaste cape noire. Après sa seconde apparition, le bossu ne se montra plus. Mais quelques jours plus tard, le téléphone de la chambre voltigeait à travers la pièce, et ce n'était qu'un début. Vaisselle et bibelots furent pris d'une bougeotte à leur tour. Ou tout du moins, gisait-il à terre au matin, le plus souvent en morceaux. Par deux fois, le meuble du palier atterrit au bas des escaliers, de même que le pupitre de Daisy Bérini, la fille. Quant à l'escalier pliant du grenier, il fut pris de folie, à diverses reprises s'ouvrant et se fermant avec tant de frénésie que le plafond se fissura. Enfin, le 28 août, jour anniversaire de Daisy, on découvrit un couteau de cuisine fiché dans la table. Ce soir-là, les Bérini évacuèrent la maison et chargèrent un prêtre de l'exorciser. ne ils revinrent qu'un mois après, le 26 septembre. Et il semble que plus rien d'anormal ne s'y soit produit depuis. Ce récit est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il est rare que pareil régiment de fantômes soit signalé sous un même toit. Pas moins de trois en l'espace de deux ans, dont deux aperçus de façon répétée, le troisième étant apparu deux fois seulement. Enfin, il faut noter que ces fantômes se firent de moins en moins amicaux. Les appels de Serena, bien qu'angoissants, n'avaient rien d'agressif. Giorgio, pacifique au début, se fit ombrageux par la suite, surtout lorsqu'on prétenda ne pas le voir. Quant au Bossu, il était franchement inquiétant, et son apparition fut suivie de facéties de type poltergeist nettement plus menaçantes. Mais le plus consternant dans toute cette affaire est que pas un instant, les Bérini ne tentèrent de rechercher le pourquoi de ces apparitions. Ils entendirent Serena appeler sa mère, mais pas une fois ils n'interrogèrent cette dernière. C'était la grand-mère de Monsieur Bérini. Pourtant, celle-ci les aura renseignés sur l'enfant qu'avait été Serena et sur les circonstances de sa mort. Pourquoi Serena tenait-elle tant à revoir sa mère Elle désirait quelque chose, nul ne saura jamais quoi. De même, il semble que Giorgio, au moins au début, ait cherché à communiquer avec les Bérini. Que signifiait ce médaillon coincé entre les lattes du parquet Quel était donc cet objet que Giorgio accusait Carlos d'avoir dérobé Pourquoi Giorgio faisait-il montre de tant d'insistance. Plutôt que de chercher à percer le mystère, les Berrini choisirent d'ignorer Giorgio et celui-ci parut le prendre très mal. Si Giorgio avait trouvé une oreille plus attentive, peut-être les maléfices qui suivirent n'auraient-ils jamais eu lieu Qu'auraient pu faire les Berrini Se renseigner sur l'histoire familiale de la petite Serena à Giorgio, consulter les autres membres de la famille, entre autres la mère de Serena et le frère jumeau de Giorgio. Mais sans doute, les relations familiales étaient-elles particulièrement complexes et tendues On imagine que c'est ça. Là est peut-être la clé des phénomènes rapportés, qu'on leur accorde une réalité propre, ou qu'on penche pour la thèse d'une élaboration de l'inconscient. Un autre cas nettement moins serein. Une apparition douée de parole a été rapportée par Louisa Rhein en 1957. Une femme, dont le nom n'a pas été révélé, avait pour voisin un jeune couple et ses trois enfants que nous appellerons les Brown. Madame Brown avait un faible pour les automobiles et tout ce qui touche à la mécanique. Aussi, son mari lui fit cadeau d'une vieille Ford qu'on démarrait à la manivelle. Madame Brown adorait cette voiture et passait des heures à la bichonner. Hélas, peu de temps après l'avoir reçue, elle fit une crise d'appendicite qui fut diagnostiqué trop tard et mourut dans d'atroces souffrances en réclamant à boire. Quinze jours après sa mort, la voisine s'éveilla en pleine nuit, et prise d'une impulsion subite, alla jeter un coup d'œil à la fenêtre. De là, elle aperçut dans l'allée une forme claire en train d'actionner la manivelle de la Ford, et la place mari, qui la rejoignit à la fenêtre. Lui aussi vit la forme claire, qui continuait à tenter de faire fonctionner la manivelle. La voisine, résolue de ne rien dire à M. Brown, mais ce dernier, le lendemain même, vint frapper chez les voisins. « Je suis venu vous prévenir, » annonça-t-il, « il faut que je m'en aille. » C'était inattendu. Mais ils gardèrent le silence. À l'évidence, il n'en avait pas terminé. Il hésita et continua. « Vous allez me croire fou, peut-être, mais je ne peux plus rester en cette maison. » Le fantôme de ma femme surgit devant moi sans arrêt. Je m'éveille au milieu de la nuit et elle est là, à côté du lit. Et elle me dit « Donne-moi à boire, s'il te plaît. Si tu m'aimes, donne-moi un peu d'eau. » « Je t'en supplie, j'ai tellement soif, juste un peu d'eau. » Huit jours plus tard, M. Brown et ses enfants étaient partis. Ce qui est remarquable dans ce cas précis, c'est que trois personnes dirent avoir vu apparaître Mme Brown. La supplique de celle-ci n'a rien de surprenant. En revanche, c'était aussi les dernières paroles qu'elle avait prononcées de son vivant. L'histoire ne dit pas si la revenante suivit son mari à sa nouvelle adresse, mais les voisins, en tout cas, ne la revirent jamais. histoire à faire froid dans le dos. Elle a été rapportée en 1924 aux états unis Le propriétaire d'un petit hôtel, M. Watson, s'éveillait de sa sieste dans la chambre 4 de son établissement un après-midi, lorsqu'il eut un petit choc. Un homme était là, dans la pièce, debout à trois pas de lui. Le visiteur, imparfait, inconnu, ne semblait pas voir M. Watson et ne regardait que le lit. Que voulait-il Que dire Que faire M. Watson, hagard, dévisageait l'étranger. Et c'est alors que, baissant les yeux, il découvrit cet odieux détail. Le personnage s'arrêtait aux genoux. Il s'apprêtait à appeler à l'aide, mais l'apparition s'effaça. Monsieur Watson garda pour lui sa mésaventure, mais il se promit de ne plus faire de sieste dans la chambre 4. Puis les jours passèrent et il ne songea plus à cet étrange incident. Sept semaines plus tard, comme il était à la réception, un homme se présenta et demanda une chambre. Monsieur Watson se creusa la tête. Il avait déjà vu cet homme, mais où et quand Il tenta de s'informer de façon polie. « Vous êtes déjà venu ici, monsieur ?»« Non, » dit l'homme. Il s'appelait O'Toole et revenait d'Australie où il avait vécu 15 ans. Monsieur Watson renonça à chercher. Il attribua à son client la chambre 3, l'autre paya et sortit pour la soirée. Le lendemain matin, la femme de chambre de l'hôtel frappa à la porte de son patron. « Personne ne répond à la 4, » lui dit-elle. « La 4 Il n'y avait personne cette nuit à la 4. » Il n'y a que la 1, la 2 et la 3 qui sont occupées. Mais la 3 est vide, insista-t-elle, et la porte de la 4 est fermée à clé. M. Watson suivit l'employé à la chambre 4 et l'ouvrit avec son passe-partout. À l'intérieur, le lit était occupé. Le dormeur avait tiré les draps sur sa tête. Remerciant le ciel de n'être pas seul, M. Watson rabattit les draps. M. O'Toole gisait là, mort, le teint sireux, fixant le plafond de ses yeux vides. Alors seulement, M. Watson se souvint. Oui, il avait déjà vu cet homme, en apparition, dans la chambre 4, sept semaines plus tôt. Ça ferait un très bon scénario de film. À ce détail près qu'il s'agit d'une histoire vécue. Que conclure Authentique apparition doublée d'un présage de mort Ou projection a posteriori sous l'effet d'une émotion forte des traits du client trouvé mort Circonstances frappantes, s'il en est. Sur un cauchemar non moins frappant, déjà vieux de quelques semaines Comme chacune de ces histoires, ce récit prête à toutes les interprétations. Connaissez-vous peut-être le récit de l'autostoppeur fantôme qui demande à être déposé devant chez lui, mais qui oublie dans le véhicule qu'il a pris en charge un bagage ou un vêtement Lorsque l'automobiliste retourne chez l'autostoppeur pour lui restituer son bien, il apprend que ce dernier est décédé depuis des années. On précise même dans certaines variantes que le fantôme de l'autostoppeur revient ainsi chez lui tous les ans pour l'anniversaire de sa mort. Bien raconté, ce récit fait sensation, mais il est presque sûrement fictif. Plus originale est l'anecdote suivante, en principe authentique, rapportée par Andrew Green. L'histoire aurait eu lieu au sud de l'Angleterre le 14 juin 1979. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Robert Hove, conduisait le long d'une grande route, dans la traversée d'une agglomération. À l'approche d'un passage pour piétons, il ralentit, et ne voyant personne, accélère de nouveau. C'est alors que surgit au milieu du passage protégé une vieille femme, un peu voûtée, qui traversait la chaussée juste devant lui. Il écrasa alors la pédale de frein, mais c'était sans espoir. Il y eut un choc terrible, il avait heurté la passante de plein fouet. Horrifié, il descendit de la voiture suppliant le ciel que la victime soit encore en vie. Il s'obligea à regarder et chercha des yeux l'insoutenable. Mais devant son pare choc il n'y avait rien. Et rien non plus sous le véhicule, rien sur la chaussée ni le bord de la route. Il remarqua alors qu'un autre conducteur venait de s'immobiliser sur la voie opposée. Ce dernier inspectait la route en hochant de la tête. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Monsieur Hove à l'autre conducteur. « Je viens renverser une vieille dame, elle a littéralement surgi sous mes roues, mais je n'y comprends rien, je ne la vois nulle part. » Ils échangèrent alors quelques mots, et parvinrent à la conclusion qu'ils avaient heurté la même passante. Cheveux blancs, veste brune, jupe plissée, et dos Ils interrogèrent les passants, mais personne n'avait rien vu. Cette vieille femme de toute évidence, eux seuls l'avaient aperçue. Abasourdi ils se rendirent au poste de police pour déclarer l'accident. Le policier qui recueillit leur déposition prit la chose avec flemme. Et vous n'avez rien trouvé Pas de traces de la victime hein Je vais vous dire, ce n'est pas la première fois. Il y a 20 ans de ça, jour pour jour, une femme âgée a été renversée par une voiture à cet endroit, tuée sur le coup. Depuis, tous les 3 ou 4 ans, on nous rapporte le même incident et la victime reste introuvable. Si j'étais vous, je m'en ferais pas trop. Chaque fois c'est la même chose. Il y a deux conducteurs pour déclarer l'accident. Très étrange. Dans Ghost Around the House, des fantômes dans toute la maison, Suzy Smith rapporte le cas d'un jeune réfugié cubain, Julio Vasquez, à qui son poltergeist valut les pires ennuis à ses débuts dans le monde du travail. Agi de 19 ans à l'époque, Julio était employé au service et expédition d'une firme de Miami en Floride aux états unis De décembre 1966 à février 1868, il semble qu'il ait été au centre de 224 accidents de type poltergeist dans l'entrepôt où il travaillait. À son approche, selon toute apparence, les objets basculaient et tombaient, les piles de marchandises s'écroulaient. À 13 reprises, des témoins affirment avoir vu des objets se mettre en mouvement sans raison au préalable. Comme Rulio était le seul à être toujours présent lors des incidents observés, on ne tarda pas à le soupçonner. Pourtant, lorsqu'il était chez lui, jamais rien d'anormal ne semblait se produire. C'était seulement à son travail que les incidents se multipliaient dès qu'il se trouvait dans les parages. Lorsque Rulio quitta son emploi à l'entrepôt en février 1967, le calme revint au service d'expédition de la Tropication Arts Inc. de Miami. Mais les incidents louches suivirent Rullio à son nouvel emploi, un magasin de chaussures situé à North Miami Avenue. Au début, ce fut anodin. Un extincteur se décrochait des murs, euh, des papiers s'envolaient en l'absence de coups de vent. Puis, les choses se corsèrent. Un jour, dans l'arrière-boutique, des pots de peinture sur l'établi sautèrent au sol et se renversèrent, causant un joli gâchis. Julio se trouvait assez loin de la scène, mais son employeur commençait à avoir des soupçons. Huit jours après, Julio était congédié. Le poltergeist suivit Julio dans différents emplois, et puis il disparut du jour au lendemain en 1968, juste après le mariage de Julio. Se pourrait-il que les poltergeists préfèrent hanter les personnes seules